Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifiant. Glorifié oh, Hosanna Hosanna Au oh, plus haut Des cieux Que nos Sois glorifié. Oh. Magnifié. Sois sal acclamez Oh, oh, oh, oh anna Alléluia. Alléluia. Adorateur, adoratrice. Shalom, shalom. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous de tous les soirs, 21h. Merci de vous connecter ce soir. Merci de venir à la rencontre du Dieu Tout-Puissant. Merci de venir à la rencontre de celui qui règne et qui vit éternellement. Merci de venir à la rencontre du Faiseur de destinée, du Faiseur de miracles. Merci d'être venu à la rencontre de celui à qui rien n'est impossible, de celui-là qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. Adorateur, adoratrice, tous ceux qui sont connectés, bénis, euh, je bénis le nom pour vos différentes vies. Merci. Vous n'êtes pas venu à un rendez-vous avec euh, la modeste personne que je, suis, que je suis. Vous êtes venu au rendez-vous de Jéhovah Sabaoth, celui qui combat pour vous. Vous êtes venu au rendez-vous de Jéhovah Nissi. Vous êtes venu au rendez-vous de Jéhovah Rapha, celui qui vous guérit de vos euh, euh, maladies. Vous êtes venu à la rencontre de celui-là qui dit un mot et la situation change. Béni soit son nom ce soir. Adorateur, adoratrice, tu vas élever le nom du Dieu Tout-Puissant. Tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Depuis le début de cette semaine, oui, depuis la semaine dernière, depuis que le mois a commencé, il a été avec toi et il continue d'être avec toi. Élève la voix, ouvre la bouche et dis-lui merci. Sois reconnaissant, adorateur, adoratrice. Oh éternel mon Dieu, mon roi, mon père, mon père, mon père, mon père. Ce soir je viens à toi pour te dire merci. Je viens devant ton saint on te dit merci pour la santé que tu m'accordes. Oui merci, éternel roi des rois, pour la provision. Merci de me prendre en charge, ma famille et moi. Merci, Jésus. Tu es avec moi dans mes allées et venues, dans les différents véhicules que j'emprunte, Seigneur, pour me rendre ça et là. Tu es avec moi. Merci pour la protection, Papa. Merci, ô oh, Dieu de gloire. Qui suis-je pour mériter tant d'attention? Seigneur, je ne suis pas mieux que ceux qui sont couchés dans les différents hôpitaux de cette nation. Père, je ne suis pas mieux que ceux qui sont emprisonnés à la Maca, qui ont, qui ont perdu leur liberté parce qu'ils sont incarcérés. Moi, je suis libre, Père, d'aller où je veux, comme je veux, Seigneur. Je te dis merci pour la liberté. Oh, Père éternel, oui, je ne suis pas mieux que ceux, oh, Jésus-Christ de Nazareth, qui ont été portés en terre le week-end dernier. Je ne suis pas mieux que ces personnes-là, Seigneur. Mais si je suis là, c'est par ta grâce, Papa. Je vais te bénir. Je vais te louer. Je veux t'être reconnaissante, Éternel Père. Merci, ô oh, Roi des Rois. Merci, Seigneur des Seigneurs. Merci, ô, oh, pour ton amour qui ne m'a point fait défaut, qui ne m'a jamais fait défaut. Malgré, Seigneur mon Dieu, le fait que je pêche chaque fois, je fais des choses qui ne te glorifient pas. Mais éternel, tu ne regardes pas tout cela. Tu es dans ta main de grâce, Seigneur. Tu combats pour moi dans le secret pendant que je suis endormi. Et l'ennemi lance les flèches vers moi à mon endroit, Seigneur. Mais tu es là chaque fois et tu es mon bouclier. Père, tu... <coughs> Excusez-moi. Père éternel, lorsque ces flèches enflammées du malin sont lancées vers moi, Père, en tant que bouclier, tu te places comme bouclier, Seigneur mon Dieu, pour que ces flèches ne m'atteignent pas. Je te dis merci, éternel Dieu de gloire. Merci, éternel Papa. Merci, mon Père. Merci, Elohim. Merci, Jéhovah. Merci, El-Sabaoth. Père éternel, toi qui combats pour moi. Merci, toi qui ne veux pas que mes ennemis se moquent de moi, Seigneur. Merci de relever ma face à chaque fois devant toutes les situations, Seigneur, auxquelles je suis confronté Merci de démontrer que tu es mon Père. Béni sois-tu éternel, mon Dieu, mon Roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, J'aime euh, euh, euh, la servante Béatrice. Elle dit de notre Père que c'est un Papa responsable et elle n'a pas tort. Il est responsable. Mieux que nos, nos, nos parents biologiques, ceux-là même qui nous abandonnent lorsque c'est difficile, lorsqu'il y a une situation qui, qui, qui, qui, qui ne les honore pas, eh, lorsqu'ils n'ont pas leur intérêt dans eh, une situation, ils nous abandonnent, alors que Jésus-Christ de Nazareth, il ne nous abandonne jamais. Il est le véritable, responsa il est le véritable père responsable, celui-là qui ne fuit pas devant... Eh, eh, eh, eh, ce qu'il doit faire pour ses enfants. Je voulais bénir, je voudrais bénir ce Dieu-là en ce soir. Je voudrais bénir ce Dieu-là à cet instant précis. Oh Père, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Faut pas, adorateur, adoratrice, ne te retiens pas. Que nous ne soyons jamais fatigués de dire merci de dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Même dans les situations difficiles, dans les moments de pleurs, ouvrons la bouche et soyons reconnaissants envers ce Dieu-là, envers ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu fort. Alléluia. Bénis Dieu encore. Bénis Dieu encore de là où tu te trouves. Bénis-le. Bénis-le. Tu ne pensais pas voir ce mois d'août, oui, mais par sa grâce, par sa grande bonté. Tu as commencé le 1er août jusqu'aujourd'hui aujourd'hui le 17 août. Et il y en a qui commémorent leur anniversaire ce soir. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Élève la voix et bénis Dieu. Ne te lasse pas, adorateur, adoratrice. Bénissons l'éternel. Bénissons l'éternel. Si tu ne peux pas le faire en français parce que les mots, il euh, euh, y a des mots que tu ne... Euh, euh, le, no, le français est limité. Dans nos langues, il y a plusieurs déclinaisons, il déclinaisons euh, euh, y a plusieurs synonymes pour saluer, pour magnifier ce Dieu grand. Élève la voix, continue de le magnifier. Oh Seigneur, béni sois-tu El Shaddai. Béni sois-tu Elohim. Merci, Papa. Merci papa pour tout ce que tu fais, merci papa pour ce que tu continues de faire, merci pour les choses à venir, les choses glorieuses à venir, même quand je ne les ai pas encore vues, mais je, je te dis merci pour cela, parce que je sais car ta parole déclare que tu as, pré, de, tu, as promis de, tu as prévu des projets de paix et non de malheur pour nous, nous tes enfants, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Merci papa responsable, merci Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur des seigneurs. Gloire à toi Elohim, gloire à toi El Shaddai, le lion de la tribu de Judas, celui qui ne recule devant rien pour ses enfants, comme eh, eh, eh, eh, une poule eh, qui combat pour ses poussins. Merci papa, merci papa, merci papa. Merci mon Père, mon Père qui est dans les cieux. Merci, mon Père qui est assis sur son trône de gloire. Merci papa. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Alléluia, gloire, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Oh, adorateur, adoratrice. Il a plu au oh, Seigneur de m'inspirer ce soir de m'inspirer à cet instant. Il dit de lui dire merci. Il voudrait que nous lui soyons reconnaissants. Et j'étais en train d'échanger avec euh, euh, euh, notre fils Franklin à travers les SMS pour lui dire merci pour la vidéo qu'il a postée hier matin. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais en train de lui dire merci pour cela. Et je lui dis, mais depuis là, ma Bible est ouverte devant moi. Je demande au Seigneur. Je n'ai pas de réponse jusqu'à présent. Et il m'a dit, c'était pareil pour lui, jusqu'à 20h et quelques. Il n'avait pas encore la réponse. Il n'avait pas encore la réponse du Seigneur par rapport à ce qu'il allait faire. Et il m'a dit, maman, il va te parler. Depuis le matin, il avait fait, mais j'avais un peu, j'avais douté. Je m'étais dit que c'était mes pensées. Mais, à 20, à une certaine heure, oui, pendant que j'étais en train de feuilleter la Bible pour voir, il m'a dit, je veux des remerciements de la part de mes enfants que vous êtes. Je veux des remerciements. C'est vrai que vous traversez des moments difficiles avec des deuils par-ci, par-là. Mais je voudrais que vous éleviez la voix pour reconnaître euh, euh, mon amour pour vous, pour reconnaître... Euh, euh, mes bienfaits dans vos vies. C'est pour cela, adorateur, adoratrice, je t'en supplie, là où tu te trouves, trouve les mots pour adorer, pour reconnaître les bienfaits de ton Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci, ne te lasse point. Dis-lui merci. S'il te plaît, s'il t'inspire un cantique, chante-le de là où tu es. Mais seulement dis-lui merci. Soyons reconnaissants. Oui, la dernière fois, le week-end dernier, nous étions allés en mission. Nous étions en mission pour le Seigneur. Et la mission s'est bien passée. Il dit de lui dire merci. Il dit de lui dire merci. Il dit de lui dire merci. Que nous soyons reconnaissants. Que nous soyons reconnaissantes, Adorateurs, adoratrices. Soyons reconnaissants envers ce Dieu grand. Oui, il a été avec nous. Depuis le décès jusqu'à l'inhumation, il a été avec nous. L'ennemi voulait remuer sa queue, mais il a montré qu'il envoyait, qu'il pouvait compter sur ses enfants. Il nous envoyait en mission et nous sommes venus. Nous avons accompli la mission. Nous, nous avons accompli la mission, pardon. Nous nous rendons compte en lui disant merci, Seigneur, parce que humainement parlant, c'était difficile. Oui. Si on partait dans la chair, ça allait être difficile, mais éternel, à cause de ton amour, à cause de ce que tu étais avec nous, Père, depuis euh, euh, euh, les différentes cérémonies, jusqu'à l'inhumation, tu as été avec nous, tu as démontré que tu ne nous abandonnes pas, tu es le Dieu véritable, tu es le Papa responsable, tu es le Père, oh, qui ne laisse pas ses enfants en si bon chemin. Seigneur, nous te bénissons, nous reconnaissons, ce que tu as fait pour nous. Nous reconnaissons ce que tu as fait pour notre soeur. Nous reconnaissons ce que tu as fait pour euh, euh, les enfants. Nous reconnaissons ce que tu continues de faire pour nos différents enfants. Oui Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons. Oui Seigneur, nous te bénissons. Parce que nous croyons que tu vas retirer nos enfants de la drogue. Tu vas retirer nos enfants du mauvais chemin. Tu vas retirer nos enfants du filet de loiseau Tu vas retirer eh, eh, nos enfants des griffes de l'ennemi, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa. Oui, tu as inspiré ton fils Franklin hier. Yeah. Et nous croyons que tu as commencé. Père, Parce que tu es quelqu'un, quand tu commences, tu achèves toujours. Tu achèves toujours ton œuvre. Merci pour la délivrance de nos différents enfants, Papa, Yahvé Dieu. Merci, ô oh, Roi de gloire, pour nos différentes euh, euh, maisons. Merci, Seigneur, pour les santé, nos différentes santé, Seigneur. Merci, Papa, Yahvé Dieu, pour la provision. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, merci pour la provision. Merci pour la force que tu nous donnes face à l'adversité. Merci d'être notre bouclier. Merci d'être notre rempart. Merci d'être notre forteresse. Merci d'être notre, ab notre abri sûr. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Ô oh, roi de gloire, nous avons vu ta puissance à l'œuvre dans toutes les situations. Chaque jour davantage, chaque jour que tu fais, Seigneur, nous voyons ta main puissante à l'œuvre dans nos différents services. Nous voyons ta main à l'œuvre alors que l'ennemi manigance des choses, des plans machiavéliques afin que nos patrons euh, nous donnent des demandes d'explication, que nos patrons euh, euh, nous renvoient. Mais Seigneur, un bon papa, tu nous défends. Tu nous défends, Seigneur. Tu défends notre cause. Nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci éternel mon Dieu. Merci papa pour la mission. Oui, c'était avec parier que le ciel nous tomberait sur la tête. Mais père, tu as démontré que tu es notre véritable papa. Nous sommes partis dans cette mission et nous sommes revenus. Le ciel nous est pas tombé sur la tête à cause de ton de ta bonté, à cause de ta miséricorde, à cause de ce que tu nous as choisi, à, à cause de ce que, Père, depuis le sein de nos mères, tu nous avais choisi, tu nous as prédestiné, tu nous as euh, euh, euh, glorifié, tu nous as justifié, Seigneur. Béni sois-tu, Elohim, béni sois-tu, El Shaddai, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Comment ne pas t'adorer Jésus Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer oh, oh, oh Seigneur Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, oh, oh, oh, oh Seigneur, comment ne pas t'adorer, mon roi, comment ne pas t'adorer. Comment ne pas t'adorer? Oh, oh, oh, oh! Comment ne pas te salmodier, Jésus? Comment ne pas te salmodier, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever. Comment ne pas t'élever? Oh, oh, oh. Adorateur, adoratrice, toi qui n'aimes pas témoigner des bienfaits de l'éternel, ce soir, à cet instant-là même, tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander pardon. La Bible déclare. La parole de Dieu déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de, la parole de leur témoignage. Adorateurs, adoratrices, le Seigneur fait des merveilles, des, de grandes choses pour toi et avec toi. Tu es incapable de rendre témoignage à l'Église. Tu, tu refuses de rendre témoignage devant l'assemblée des saints. Tu refuses de rendre témoignage sur cette plateforme. Tu refuses de rendre témoignage avec tes, à tes camarades. Tu refuses de partager les bienfaits de l'Éternel. Oui, adorateur, adoratrice, demande pardon à papa. Demande pardon à papa responsable. Demande pardon. Il fait toutes ces choses pour que tu puisses, pour que ceux qui ne le connaissent pas, au travers de ton témoignage, quelqu'un soit gagné. Qu'au travers de ton témoignage, quelqu'un soit guéri. Qu'au travers de ton témoignage, que quelqu'un soit sauvé. Demande pardon à ton papa ce soir. Demande pardon à papa. Oh éternel, je viens devant toi, te demander pardon pour toutes les fois où j'ai eu l'occasion de témoigner et je ne l'ai pas fait oui papa, tu voulais que je donne je rende un témoignage ce jour-là, à cette heure précise je ne l'ai pas fait papa parce que tu voulais que quelqu'un soit sauvé tu voulais que quelqu'un soit gagné. Tu voulais que quelqu'un sache que tu es celui qui opère les miracles. Je ne l'ai pas fait, papa. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai eu plusieurs occasions de témoigner de tes bienfaits. Je ne l'ai pas fait, papa. J'ai limité ta main, Seigneur. Je te demande pardon. « Je te demande pardon. Je demande pardon, papa. Oui, Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Oh, à cause de moi, cette personne qui devait être sauvée n'a pu l'être. Cette personne qui devait être guérie parce que mon témoignage, il pouvait, cette personne devait s'appuyer sur mon témoignage de guérison pour euh, euh, euh, espérer la guérison également. Seigneur, je n'ai pas témoigné. Je demande pardon pour cela. Je demande pardon pour cela. Il y a une femme, un, un homme, un enfant qui devait être fortifié au travers d'un témoignage, Seigneur. Je ne l'ai pas fait, Papa. Dans mon assemblée, je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis dit que les sorciers qui sont dans l'église allaient bloquer et, et mon témoignage, allaient m'empêcher d'avoir d'autres témoignages, Seigneur. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon, Seigneur. Oui, papa, tu as commencé quelque chose. Je n'ai pas rendu témoignage. Sous le fallacieux prétexte que non, j'attends que le Seigneur achève ce qu'il a commencé avant de rendre témoignage. Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Bien au contraire, tu as commencé. Je devais rendre témoignage. Oui, Seigneur, pour édifier quelqu'un qui passait par la même situation que moi. Que cette personne pouvait, sache que tu es le Dieu qui est capable Oh Jésus, je ne l'ai pas fait, papa. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, papa. À cause du manque de témoignage, du fait que je n'ai pas rendu de témoignage, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Oh Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-nous, pardonne-nous. Nous allons prendre, nous prenons l'engagement de rendre témoignage de tes bienfaits, Seigneur, afin d'amener plusieurs personnes à la conversion. Oui, ces personnes qui attendent de voir un miracle. Que ces personnes sachent que tu es le Dieu de miracles à travers les témoignages que nous allons rendre désormais. Merci Seigneur de nous avoir pardonné. Merci Seigneur de nous avoir lavé par ton sang, Papa. Merci, ô Roi de gloire. Merci, ô Dieu miséricordieux. Merci, Papa, de nous laver, Seigneur. De nous laver, de nous purifier par ton sang qui a coulé à la croix du calvaire. Merci, Papa parce qu'à partir de, cette, de maintenant, nous sommes transformés, nous sommes changés et nous rendrons témoignage de tes bienfaits. Nous rendrons témoignage de tes bienfaits. Nous parlerons de toi, Seigneur. Nous parlerons de toi autour de nous. Nous parlerons de toi autour de nous au travers de nos différents témoignages. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Papa. Oh, merci éternel, mon Dieu Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons souvent un langage à la bouche. Oui, je vais rendre un petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Le témoignage, il est témoignage. Il est grand témoignage. Oh, Seigneur, que cette parole ne sorte plus de nos bouches. À savoir, je vais rendre un petit témoignage. Seigneur, tout ce que tu fais est grand. Tout ce que tu fais est grand. C'est pour cela désormais... Ce vocabulaire est banni de notre langage Ce vocabulaire est banni de notre langage Parce que tu es un Dieu grand Et tout ce que tu fais est grand Il n'y a pas de petits témoignages dans ta vie Et en toi Seigneur Il n'y a pas de petits témoignages en toi Seigneur Plus jamais ce mot ne sortira de nos bouches Oui, je vais rendre un petit témoignage Seigneur, pardonne-nous Pardonne-nous pour ces manquements Merci pour ton sang qui nous lave Merci pour ton sang qui nous purifie. Alléluia. Alléluia. Adorateur, adoratrice, l'Esprit de Dieu est déjà là, le Saint-Esprit. Et il m'envoie dans ces différents passages de remerciement. Nous allons les lire, vous allez les noter, nous allons les lire et puis après quoi, nous allons euh, euh, euh, dire merci au Seigneur. Le psaume 136, versets 1 à 3. Je crois que quand quelqu'un te fait du bien, tu dois lui être reconnaissant. Et tu dois lui dire merci. Oui, on peut dire merci au travers de notre louange. On peut dire merci au travers des offrandes. Mais le Seigneur veut, quelle que soit la manière, le Seigneur dit, il nous exhorte à toujours le louer, le célébrer. Le psaume 136, les versets 1 à 3. Louez l'éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux. Hé hey! Le Dieu des dieux, il est au-dessus de tous les dieux que nous pouvons connaître, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Le somme 35, verset 18. Somme 35, verset 18. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Voilà l'attitude que nous devions avoir. Je te, célèbre, je te louerai dans la grande assemblée. La grande assemblée, à l'église, tu ne rends pas témoignage depuis que tu es dans cette communauté. Dieu fait, tu ne rends jamais témoignage. Le Somme 35, nous dit ici, « Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Dans ton village, tu ne rends pas témoignage. Dans ton lieu de service, tu ne rends pas témoignage. Partout où tu te trouves, tu ne rends pas témoignage. Nous continuons. Il y a tellement de versets de euh, euh, reconnaissance à l'éternel. 1 Thessaloniciens 5, 18 1 Thessaloniciens 5, 18 Rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18 Rendez grâce en toutes choses. Si tu as ta Bible devant toi, il faut souligner toutes choses. En rouge. Il faut souligner ça. Il faut souligner ça, s'il te plaît, adorateur, adoratrice. Rendez grâce en toutes choses. On n'a pas dit rendez grâce dans les moments de bonheur, dans les moments de ris. Rendez grâce en toutes choses dit la parole de l'Éternel à 1 Thessaloniciens 5, 18. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que, en Jésus-Christ, est que nous rendions grâce en toutes choses, en toutes circonstances. Adorateurs, adoratrices, allons-y dans Daniel 6, 10. Daniel 6, 10 Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel 6, verset 10, adorateur, adoratrice. Est-ce que nous pouvions faire comme Daniel? Est-ce que nous pouvons faire comme Daniel? Est-ce que nous pouvons copier l'attitude de Daniel? Lorsque Daniel sut que le décret était écrit Oui, certainement il attendait quelque chose Tu attends la promotion, tu attends une augmentation des salaires Lorsque c'est signé, que fais-tu adorateur, adoratrice Tu t'assois dessus Daniel n'a pas eu cette attitude Au contraire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 Il n'a pas tourné sa face en direction d'un maquis, en direction d'un restaurant, en direction de je ne sais autre quel lieu. Il a tourné sa face en direction de Jérusalem, oui, en direction de Jésus-Christ de Nazareth qui lui a permis, qui a fait que le décret a été signé.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 Si les fenêtres sont ouvertes, que tu parles, les voisins vont entendre. L'entourage va entendre. Et trois fois, trois fois le jour, ils se mettaient à genoux. Et on n'a pas dit une fois par semaine, une fois tous les mois, une fois eh, eh, eh, tous les mois, une fois tous les deux mois. La parole est claire. Et tout, les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le, fait, comme il le faisait auparavant. Ça veut dire que c'était l'habitude de Daniel. Adorateur, adoratrice, quelle est ton habitude? Quelle est ton attitude? Quelle est ton actualité? Trois fois le jour. Toi-même, pour ouvrir la bouche une minute, même pour dire euh, euh, merci à Dieu, tu bailles jusqu'à... Hein? Daniel le faisait trois fois le jour. Je crois que c'est ce que nos cousins ont compris. Et ils font cinq fois par jour. Cinq fois par jour. Combien de fois? Toi, tu, fais, tu ouvres la bouche. Tu te mets à genoux pour prier, pour louer ton Dieu. Adorateur, adoratrice, la question nous est posée. Combien de fois nous nous mettons à genoux pour prier et pour louer notre Dieu, comme le faisait Daniel, comme eh, eh, Daniel faisait? Oh, adorateur, adoratrice. Papa nous interpelle ce soir. Papa nous interpelle. Papa nous interpelle. Papa nous interpelle. Allons-y dans 2 Corinthiens 1, 11. 2 Corinthiens 1, 11. Vous-même aussi, nous assistons dans vos prières. Afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce. 2 hmm. Corinthiens 1, 11. 2 Corinthiens 1, 11. Il y a tellement de versets de remerciement, tellement de versets de reconnaissance. On continue, Ephésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Il faut souligner dans ta Bible, au bic rouge, continuellement. Il faut souligner, continuellement. Si je comprends bien français, continuellement là. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interruption. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interruption. Continuellement. Continuellement. Il faut souligner ça dans ta Bible. Continuellement. Continuellement. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, adorateur, adoratrice, est-ce que nous rendons continuellement grâce? Est-ce que nous rendons continuellement grâce pour tout ce qui nous arrive, pour toutes les choses qui nous arrivent, pour tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous avons? Est-ce que nous rendons continuellement grâce? Tu attends quelque chose, tu attends de l'argent, l'argent vient. Le Seigneur, dans sa grande bonté, permet que l'argent là arrive, que ton chèque soit payé. Maintenant, pour être reconnaissant envers lui, pour être reconnaissant envers lui, où tu dois payer la dîme, où tu dois payer la dîme. Tu trouves que hein, donner, un, tel, euh, cinq, hey, donner un million à Jésus, Quoi? Non, attendez, j'ai des... réglé tel euh, euh, problème d'abord. Attends, j'ai réglé, parce que Jésus-là, il ne mérite pas un million, comme dit. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hum. On continue. Hébreu 13, 15. J'ai dit... Hébreu 13, pardon, 15. Par lui, offrons sans cesse. Faut souligner sans cesse. Faut souligner sans cesse dans ta Bible. Comme ça, chaque fois que tu vas feuilleter la Bible, c'est souligner sans cesse. Quand tu seras face à une difficulté, quand tu vas feuilleter la Bible, tu vas te rendre compte que tu dois... Hein, sans cesse, offrir à Dieu un sacrifice de louange. Hébreu 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et puis, il, il, il continue pour dire, il, hein, après, euh, euh, un sacrifice de louange, là, il y a virgule. C'est-à-dire, c'est ce qui est écrit, hein? c'est-à-dire le fruit de, des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Le fruit des gens qui des lèvres des personnes qui confessent son nom. Il attend des sacrifices de louange de ces personnes-là de ces personnes-là, déclare la parole de Dieu. Par lui, offrant sans cesse, adorateur, adoratrice, il faut souligner sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Quelle parole puissante! Le fruit des lèvres de ceux qui confessent son nom. Pas le fruit des lèvres d'une prostituée. Pas le fruit des lèvres d'un impie. Pas le fruit des lèvres de, ne, de je ne sais quoi encore. Il dit le fruit des lèvres de ceux qui confessent son nom. Il s'agit de toi, adorateur. Il s'agit de toi, adoratrice. Toi qui confesses le nom de Jésus-Christ, il dit qu'il attend de toi sans que tu lui offres sans cesse un sacrifice de louange. Oh Seigneur, oh Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Colossiens 3, 17. Ce sont les versets qu'il m'a donné, il y en avait tellement. Colossiens 3, 17. Il hmm. faut souligner encore, quoi que vous fassiez, hmm. quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce. Woblou! Des actions de grâce. Des actions de grâce, adorateurs, adoratrices. On continue. Romains 1, 8. Romains 1, 8. Tu vas également souligner ce mot-là. Je rends d'abord, d'abord, il faut souligner. Avant toute chose, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Hé! adorateurs, adoratrices, est-ce que nous rendons d'abord grâce? Non. Non, Seigneur, je reconnais. Que je ne rends pas souvent d'abord grâce. Je ne te rends pas souvent. Je ne rends pas souvent. Oui, je te relègue au second plan. Je ne rends pas d'abord grâce. Tu prends ton salaire. rentre à la maison, oh, adorateur, adoratrice. J'en ai fait la meilleure expérience. Prends ton salaire. Rentre à la maison et rends d'abord grâce à ton Dieu. Rends d'abord grâce à ton Dieu. Je vous rends mon témoignage.